Bonjour, bienvenue à CFRS 8.1 et 106.7 avec mon invité Marc-André Comeau, avec son ouvrier Pécha Normand Famille Métisée. Bonjour Marc-André, comment ça va? Ça va très bien, Dan et toi? Je très, bien, bien. très bien, très bien, merci. Peux-tu nous donner un petit euh, recap, euh, une revue sur ce qu'on s'est parlé la semaine passée? Oui, euh, je ne sais pas si les gens se rappellent, ceux qui ont écouté la, la première partie. Euh... J'avais parlé que mon livre était divisé en cinq grandes parties. Euh, la première partie, je parlais de, de Jean Mallet, qui est euh, le père de François Mallet, qui va éventuellement s'installer euh, en Gaspésie. Euh, et puis, ce Jean Mallet-là, j'en je, parle parce que c'est un Normand qui va venir, comme, comme François, son fils, faire de la pêche en Gaspésie, faire des allers-retours pendant euh, une grande partie de sa carrière, travailler principalement à l'île Saint-Pierre, dans le golfe Saint-Laurent. Euh, et puis, euh, c'est le modèle que François euh, a suivi, en, en fait, euh, lorsque son père euh, va décéder en 17, euh, 1721 euh, au Cap-Breton, euh, à Niganish, qui est un petit village aujourd'hui connu comme euh, le Ingonish. Donc, euh, de ce côté-là, euh, on avait complété euh, cette partie 1-là. La deuxième partie que je vais aborder aujourd'hui, c'est François Mallet, son fils, qui éventuellement va venir s'installer euh, en Gaspésie, il va y demeurer, il va même épouser euh, une métisse du nom de Madame Larocque. Euh, la troisième partie va être consacrée à, aux origines métissées de, de Madame Larocque, justement. Donc, un, Jean-Malais, qui est l'ancêtre normand, son fils, deux, qui va venir s'installer en Normandie. Troisième partie, origine métissée de sa femme, Madame Larocque. Quatrième partie, c'est un peu euh, leur vie ensemble aussi, euh, à partir de 1742, date à laquelle ils se sont mariés, jusqu'à euh, la mort de François euh, en 1752, euh, qui, euh, puis là, la, la, la veuve malin euh, va se remarier, et puis ça, ça va être le sujet de la, euh, de la cinquième partie où on va parler, euh, euh, non, toujours de la quatrième partie où on, on va parler euh, de, de ce remariage-là, mais aussi de la guerre qui ronde, parce que vers la fin, 1753, 54 surtout, là, 55 euh, il y a beaucoup d'escarmouches de, de, de, de, entre français et anglais. La guerre n'est pas encore officiellement déclarée, mais ça ne va pas bien entre les deux. Et puis, finalement, en 1756, la guerre est déclarée, la guerre de, de la conquête, qu'on appelle, euh, au bout de laquelle la Nouvelle-France va cesser d'exister, que les Britanniques vont mettre euh, la main sur toute l'Amérique du Nord. Euh, donc, ça, ça va être la cinquième et dernière partie. Puis là, il va se passer beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, euh, donc si, si tu veux, on peut commencer avec cette, cette deuxième partie-là. Oui. Euh, et puis, euh, on pourra euh, évaluer comment loin qu'on peut se rendre par la suite, peut-être euh, inclure la partie 3, assurément, peut-être une partie de la partie 4. Voilà. On va commencer par euh, les premiers voyages de, de François 1 qui est venu ici, puis euh, il allait à la pêche. Euh, C'était quoi sa vie, là, vraiment? Ah, C'est ça. Donc, euh, lui, son premier voyage de pêche était en 1722, à la Grande Baie, qui est vraiment la côte euh, au, du, du Labrador, euh, euh, au nord du Québec. Euh, ça, c'était son premier voyage de le Duc Au préalable, lui, il avait, sa carrière maritime avait quand même euh, commencé vers l'âge de 15 ans. Euh, ce n'était pas des voyages euh, en haute mer, euh, sur les terres qu'il qui qu'il faisait des voyages de pêche, c'était plutôt de ce qu'on appelle du cabotage. Euh, là, à ce moment-là, il y avait euh, le cabotage, il y avait le petit et le grand. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est euh, simplement du transport maritime de marchandises en différents ports de la France. Ça, c'est le petit cabotage. Euh, donc, ils font la navette et apporter, distribuer des, des biens ou des cargaisons et des marchandises tout au long de la côte. Il y a aussi le grand cabotage, que lui, c'est entre un port français et un port d'un autre pays d'Europe, qui, qui peut être l'Espagne, l'Angleterre en tant de pays, et ainsi de suite. Donc, euh, après, après plusieurs voyages comme ça, plusieurs années, euh, euh, là, il a commencé à, à suivre le, le siège de son père et faire de la pêche à, à la morue. Donc, j'ai mentionné son premier voyage en 1722 à grande b euh, Par la suite, euh, tous ces autres voyages, vont... Et puis je pense qu'il y a aussi un autre voyage au Petit-Nord que la langue de Terre au nord de Terre-Neuve. Mais à part ces deux voyages-là, tout le reste, il va faire au moins cinq ou six voyages, j'en perds le compte, euh, en Gaspésie, à la baie, à, à, sur la côte de Gaspé qu'on appelle euh, à la baie des Chaleurs. Donc, euh, au début, ces premiers voyages, les, les cinq, six voyages qu'il va faire, c'est des allers-retours. Les deux, trois premiers voyages qu'il va faire, c'est euh, au bout de laquelle, en, en passant, euh, ces, ces, ces voyages de pêche-là sont, euh, sont très durs. Donc, on, la traversée peut durer à peu près un mois. On arrive, en passant, euh, j'avais expliqué, je pense, euh, au, au, à la dernière entrevue, la euh, première partie de l'entrevue, de la différence entre la morue verte et la morue séchée. Euh, lui va se concentrer sur la morue séchée qui se fait sur les côtes et non pas sur la morue verte qui se fait sur les bancs même de, de pêche. Donc, lui, il va avoir un peu la même vie que son père au niveau de comment, comment on dit qui va être son métier, donc toute la, toute la production de morue séchée. Et à la fin, surtout au début, à la fin de la campagne, à partir de la mi-août, il est trop tard pour produire de, de la morue séchée, il n'y a pas assez de soleil pour sécher la morue. On va continuer à pêcher, cependant, puis on va faire de la morue verte pour ce qui reste du temps. Puis la morue verte n'a pas besoin d'être séchée, elle est seulement salée. Euh, et puis là, euh, son marché, elle, comme j'ai mentionné la dernière fois, est dans le nord de, de la France. Là, euh, lorsque arrive le mois d'octobre, il faut retourner avant que l'hiver euh, arrive. Donc, euh, le capitaine va habituellement euh, saquer ou congédier euh, en moyenne le, le tiers de son équipage. Euh, ce tiers de l'équipage-là va s'en aller en droiture directement chez eux au nord de la France. Il va mettre à bord aussi euh, l'huile de foie de morue qui est produite euh, sur place. Il va aussi mettre sur le bateau qu'on appelle un sac pour l'occasion, qui va apporter les, les matelots saqués en, en France. Il va aussi mettre la morue verte parce que la morue verte, elle aussi, doit aller dans le nord de la France. Euh, et puis, euh, les, les deux autres tiers des matelots qui restent sur le bateau, eux, vont faire partie du voyage euh, vers le sud de la France où doit être vendue euh, la morue séchée. Euh, parce que euh, dans le sud de la France, euh, les températures sont encore trop chaudes pour la morue simplement verte, simplement salée, elle dure beaucoup moins longtemps. Donc, euh, il faut vraiment sécher la morue pour que, pour que la morue puisse durer tout l'hiver durant dans le sud de la France. Donc, c'est là que le gros marché de la morue séchée, juste à Marseille pour le marché français, ça représente 50% des débouchés de, de la morue verte. Donc, euh, au début des deux trois premiers voyages, euh, François est saqué directement, euh, euh, retourne directement euh, au nord de la, de la France, euh, qu'on appelle le Ponant et le contrairement au sud qu'on appelle le levant, parce que c'est là que le soleil, il y a tout le, le, le côté est se lève. Donc, euh, à partir de 1724, si ma, mémoire, euh, si, si ma mémoire est bonne, ça va être son premier voyage euh, du commerce triangulaire. Euh, C'est-à-dire qu'on l'appelle triangulaire parce qu'il y a trois parties à ce voyage-là. Donc, la première partie, il vient de le faire, il est parti de France, euh, de Granville particulièrement, euh, tout près de son village natal de Bouillon, à quelques dizaines de kilomètres. Il s'en va en Gaspésie, la pêche est complétée. Là, à ce moment-là, on s'en va dans le sud de la France, en passant par le détroit de Gibraltar, on rentre dans la Méditerranée et on se dirige vers, vers euh, principalement Marseille. Là, le capitaine va euh, vendre euh, sa morue séchée. Et il y a aussi toute la question de la première Il faut essayer de. C'est la course pour, arri pour arriver premier, parce que les premiers ont le meilleur prix habituellement. Et non seulement qu'ils ont le meilleur prix pour leur morue, ils ont aussi une, une certaine assurance d'obtenir un fret ou une cargaison pour le retour vers le nord de la France. Et donc, euh, cette cargaison-là, le coup, la cale est vidée de sa morue séchée parce qu'elle est vendue, là, à ce moment-là, il va y avoir. Euh, euh, ils, vont, ils vont la remplir à nouveau de. de de biens qu'on retrouve dans, dans, tout autour de la Méditerranée. Donc, il va y avoir euh, des produits plus exotiques pour le nord de la France, c'est-à-dire euh, peut-être euh, des olives, des fruits, euh, il va y avoir des épices, il va y avoir des, des tissus euh, particuliers. Donc, ça, il va remplir la cale à nouveau. Il y a un troisième et dernier segment au voyage qui complète le commerce triangulaire. Ils vont s'en retourner au nord de la France. Euh, donc, euh, évidemment, pour faire ça, pour, pour, euh, euh, François va recevoir une troisième partie euh, à sa rémunération, à sa paye. On avait déjà parlé du pot de vin, euh, qui était la première partie qu'il obtenait dès que le bateau quittait euh, le port où il demeurait, c'est-à-dire dans ce cas-ci grand ville. Euh, Et puis, il y avait une deuxième partie à sa rémunération qui était sur la vente de la morue séchée. Il, ob il obtenait euh, un cinquième euh, des profinettes sur la vente de la morue. Euh, euh, tout l'équipage, euh, ce un cinquième-là était divisé Parmi tout l'équipage. Tous les hommes, les, ma les matelots avaient une partie et le capitaine pouvait en avoir, avoir 4-5. Le second capitaine, le capitaine non second, pouvait en recevoir deux. On additionnait le nombre de parts que ça faisait. Donc, j'avais y avait 60 euh, matelots et un capitaine, donc ça pouvait peut-être faire au total 65-66 parts. Le profit, euh, disons, net euh, euh, était divisé en 5. Cinq. Le cinquième, disons que ça tenait, pour faire des chiffrons, 100 livres que, française, on divisait par le nombre de parts, si ça donnait le, le, le couple d'une part que François recevait. À ce moment-là, ça, ça équivalait un peu à son pot de vin qui était aux alentours de 100, 120 livres. Il recevait un autre 100, 120 livres euh, pour euh, la morue séchée. Et aussi, il recevait un peu le, de la même façon une partie lorsque la cargaison. Du, du sud de la France, euh, le fret était vendu dans le nord. Euh, à ce moment-là, chaque matelot recevait encore une fois un cinquième des, des profinettes de cette deuxième cargaison-là. Donc, c'était une troisième partie à sa rémunération qui pouvait être du même ordre de grandeur. Cette cargaison-là, entre autres, était surtout vendue dans des, dans des endroits comme euh, euh, le Havre. Euh, le Havre, c'est euh, l'embouchure de la Seine qui se rend jusqu'à Paris. Donc, on allait surtout là parce qu'il euh, y avait beaucoup de ces produits-là, de luxe, qui se vendait à Paris. Donc, on, on l'apportait au Havre. la cargaison était euh, débarquée. Elle embarquait à bord d'un euh, plus petit bateau qu a, qui faisait du cabotage, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et euh, le, le, le capitaine du, du navire qui cabotait le long de, de la Seine, les ports de la Seine, vendait petit à petit euh, sa marchandise jusqu'à Paris, où est-ce qu'il était le plus gros. Donc, c'est un peu comme ça que tout le commerce se faisait euh, euh, avec ces marchandises-là. Donc, pour les cinq, six pour les cinq, six années qui allaient de 2000, euh, 1725 à 1729, euh, François va, va faire ce circuit-là euh, à tous les années. Donc, euh, il y a une année que ça va être à, à principalement à Marseille. Des fois, ça pouvait être à Toulon, dans le sud de la France. Et puis, c'était principalement le Havre, mais il y avait aussi Morlaix en Bretagne, qui était un autre port où est-ce qu'on allait euh, vendre tout ça. Donc, euh, tout au long de ça... Euh, euh, il y a, il y a, il, euh, François va prendre une petite pause en 1728, euh, probablement fatigué, peut-être malade même, c'est si possible. On ne connaît pas les, les raisons pour lesquelles il n'a pas voyagé en 1728. Mais la plupart du temps, c'était ce voyage-là. Ce voyage-là durait très longtemps. Il pouvait durer jusqu'à près d'un an, un an, sinon, sinon plus long. Donc, Il partait au mois de mars habituellement. C'était les, les bateaux qui faisaient la pêche à séché les bateaux qui pêchaient sur le sur le banc de Terre-Neuve, il pouvait partir dès le mois de février parce qu'ils n'avaient pas besoin de se rendre aux côtes qui, à ce moment-là, auraient été pris dans les glaces. Les producteurs de, de maurice séché partaient un peu plus tard parce qu'ils euh, voulaient que les côtes étaient libérées de, de, de leur carcan de, de glace. Donc, euh, de cette manière-là, euh, lorsque François retournait en bout de ligne après revenir de, de, de, de, euh, de Marseille, ça pouvait prendre près de 10, 11 mois. Donc, il passait peut-être un mois chez lui à se reposer avant de repartir à nouveau pour une autre année. De... Donc, c'était une année assez, euh, assez dure. Oui. Peux tu peux-tu nous donner un peu de, de la vie de, de marin qui est saqué? On va dire, il a, il est saqué, là, il s'en va, puis euh, euh, je pense qu'il y a une formule pour euh, le, le montant de marin par tonneau. Pourrais-tu nous expliquer ça? Oui. Oui, euh, il y avait une ordonnance en France qui, euh, euh, qui précisait qu'un euh, qu sac ne devait pas mettre à, à embarquer plus qu'un marin. Par tonneau. Un tonneau, ça, ça vaut euh, euh, un certain nombre de mètres cubes, là, qui est l'équivalent d'un tonneau à ce moment-là. Donc, les, les, la grosseur des bateaux était mesurée par tonneau. Donc, les bateaux qui faisaient euh, ce, les voyages comme ça, le, de, les terre euh, ça pouvait varier euh, euh, au, au, au total qui retournaient en France, peut-être. Euh, 60, 70, 100, 120 tonneaux. Donc, un bateau de 120 tonneaux pouvait avoir apporter 120 ans. Mais souvent, euh, ça, ça trichait un peu sur les bars et même des fois pas mal. C'était beaucoup plus qu'un homme par tonneau. Et on les entassait dans toutes les petites raccoins du bateau. Et il y en a même qui devaient faire le voyage complet d'un de, de mois, un mois et demi euh, vers la France euh, sur le pont du navire. Donc, euh, vous, pouvez, vous, vous pouvez juste vous imaginer qu'au mois d'octobre, novembre, euh, en traversant euh, l'Atlantique, euh, euh, qui est qu une mer très froide et qui pourrait y avoir de, de la neige, des gros vents, puis de passer un mois et demi sur le pont du navire, euh, il faut être fait solide. Euh, pour le voyage, habituellement, les, les hommes se prévoyaient aussi, ils apportaient à chacun des hommes, apportaient ce qu'ils appelle un coffre du marin, dans lequel ils mettaient des, des, quelques euh, quelques, une ou deux chemises ou des pantalons, mais aussi des choses, des vêtements cirés, ou qui étaient même, euh, euh, des fois, imperméabilisés avec de l'huile de, de foie de morue. C'est une petite odeur, ça, c'est sûr. Euh, et puis, euh, donc, ils il prenaient des voiles qui essayaient de cirer, des voiles de, de navire qui couperaient de façon à ce qu'ils s'abritaient euh, sur le pont du navire pour le retour. Puis là, on parle d'hommes et aussi d'enfants en, littéralement parce que la, je, je pense que la limite pour être mousse à ce moment-là était de 12 ans, mais encore là, on trichait Puis il y avait des, des jeunes enfants de 10 ans qui se retrouvaient dans un monde d'hommes sur ces bateaux-là euh, avec une vie extrêmement dure euh, qui est euh, souvent battue par le capitaine pour, pour un rien. Donc, euh, c'était une vie qui n'était pas facile. Il fallait vraiment, euh, comme j'ai mentionné la dernière fois, des fois, ce n'était pas nécessairement par choix, Excuse-moi, je vais prendre un petit berger. C'était surtout par besoin. J'ai mentionné que pour la, en Normandie, la coutume du pays voulait que c'était l'enfant le, aîné qui, qui héritait de, de, de tous les, les biens du, du père. Donc, les enfants, les cadets de Normandie, comme on dit, étaient euh, obligés de se trouver, de se dégoter un travail. Puis souvent, ce qui leur, ce qui leur restait, c'était soit de joindre l'armée ou de, de la marine ou encore. Euh, la pêche, quand tu, tu restais sur le bord du littoral. Donc, ce pas nécessairement par choix souvent, c'était par euh, ce qui restait, ce qu'ils qui pouvait faire comme travail. Donc, c'était dur de, aussi d'avoir une formation d'apprenti pour un autre métier, que ce soit tissier ou peu importe. Il fallait avoir des aptitudes très particulières puis avoir souvent un, un, un parrain ou un commanditaire qui pouvait t'offrir l'apprentissage, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Oui. Quand, il, euh, Donc, quand, il est venu, quand il est venu ici pour s'établir, c'était euh, euh, comment ça s'est arrivé? Il est venu ici, puis là, il y avait quelqu'un qui connaissait, quoi? C'est ça qu'on ne sait pas, on peut juste présumer. Donc, euh, ce que je dis euh, en passant, me, je, je présente le livre, là, beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, je, euh, je, je donne un sommaire de tout ça, mais... Euh, vous allez voir beaucoup plus de détails euh, sur lui, sa famille, et ainsi de suite dans le livre. Euh, pour ce qui est de, des raisons qui, euh, qui, qui l'ont poussé à rester, euh, on sait juste qu'en 1729, si on regarde sur le rôle d'équipage du navire, le marquis de Guinée, qui est le dernier navire sur lequel euh, il va embarquer pour la, en 1729, on peut voir dans la marge r a -G, les lettres séparées, qui, qui, euh, puis dans d'autres endroits, on peut voir un peu plus complet, « rester à Gaspé », ils sont quelques-uns à avoir resté à Gaspé cette année-là. Mais il y en a trois en particulier, dont François Mallet, son, son bon ami Louis Le Neveu, dont on va en parler plus tard, et aussi euh, euh, Claude euh, de la Linde, qui vont, euh, On peut voir que habituellement sur le rôle d'équipage, on peut voir aussi le nombre de lots que, de chaque matelot. Le matelot était de 1. On peut voir que son lot était de 1, mais qu'il euh, a, il a été rectifié. On peut voir qu'il a été qu transformé en zéro. Donc, ça, ça dit qu'au euh, final, il n'aurait pas pêché pour le capitaine sur lequel, ou le bateau sur lequel il a, été il a traversé l'océan. Sinon, l'eau le, le, le, aurait demeuré un. Donc, probablement, la, euh, ça dit qu'initialement, le capitaine voulait qu'il pêche pour lui. Mais lorsqu'il est rendu là, peut-être qu'il euh, y a des, des, un des, des, des nouveaux marchands ou des habitants pêcheurs locaux qui, eux, c'était toujours en quête de main-d'œuvre. Euh, avait peut-être demandé au capitaine de, euh, s'il pouvait euh, engager trois de ses matelots. De cette manière-là, euh, le capitaine ou l'habitant pêcheur aurait dû payer pour son pot de vin que le capitaine avait payé. Donc, toutes les dépenses pour apporter cet homme-là, puis pour, de façon à ce qu'ils met le, le pourcentage, à, ou ça part à zéro, de façon à ce que là, le matelot de son propre gré est transféré à, à, à, à l'habitant pêcheur. Bon, quel habitant pêcheur aurait pu embaucher ces gens-là? Euh, on, on sait que, euh, euh, par exemple, il y a un de leurs bons amis de Bouillon, parce que ces euh, deux, deux euh, Louis et euh, François sont tous les deux de Bouillon, et Claude Allen est du village voisin de, de Saint-Père. Donc, euh, ils avaient aussi des amis qui, qui, qui ont pêché, Dans un avec qui ont pêché dans les années précédentes, dont un qui était euh, sur l'île du Cap Breton, il avait commencé lui-même une sécherie. Une... Excusez-moi. Donc, euh, si on regarde spécifiquement la baie des Chaleurs, il y a quelques possibilités. Il y a euh, le fèvre de Bellefeuille, la famille de, de, de Bellefeuille que je dit. Euh, il y a le père avec trois de ses fils euh, qui viennent tout juste d'acheter en 1729 la Seigneurie de, du, du, du Grand Pabot, aujourd'hui connue comme Chandler en Gaspésie. Euh, donc, eux, euh, ils, vont avoir, euh, ils vont avoir besoin de main-d'oeuvre parce que c'est une assez grande seigneurie, et ainsi de suite, et aussi le sensitaire Une seigneurie euh, c'est le, le, le, le, le fonctionne euh, à cette époque-là, le système seigneurial. Euh, habituellement, les seigneurs donnaient euh, une, une, une portion de terre sur une, de, de, leur, de leur seigneurie à un individu. Dans le cas d'une seigneurie qui euh, dédiée à la pêche, il y avait deux, un lot sur lequel ils mettaient une maison d'hiver, plus près des, des, des, euh, de, de la, du boisé ou des bois ou dans lesquels il offrait plus une, une protection durant l'hiver. Et un deuxième lot sur le bord de la côte pour la pêche où il pouvait mettre ses cabanes, ses sécheries, son, son bateau et ainsi de suite. Pour ça, il, il exigeait, de, il appelait ça des censitaires, cette, parce qu'il exigeait de, de ceux-ci un sens, qui est un genre de, de, de loyer, si vous voulez, euh, une royauté sur la, la, la morue pêchée. Et après ça, euh, euh, il, il devait. Euh, ça lui permettait à ce moment-là tout de, de, de, de le, le seigneur en, en retour euh, lui permettait aussi il pouvait bâtir un, un moulin pour moudre de, de, de blé faire de la farine et ainsi de suite donc il y avait d'autres avantages euh, donc eux ils cherchaient des censitaires, mais aussi au début les Lefebvre de Bellefeuille euh, voulaient euh, asseoir leur autorité sur la seigneurie parce qu'à ce moment-là les seigneuries étaient très peu habitées ils vont être les premiers à habiter leur propre seigneurie les seigneurs du temps étaient plutôt demeurés à Québec et Certains n'ont même jamais mis le pied dans leur seigneurie en Gaspésie. Il y en a plusieurs euh, habitants locaux, d'ailleurs, qui ont profité de ce délaissement-là, de ce désintérêt-là envers leur seigneurie, pour, pour habiter en toute quiétude, sans, sans, dans, même dans, dans, sans que les seigneurs euh, des, des seigneuries, il y en avait plusieurs le long de la, de la ville des Chaleur, sans qu'ils sachent même que ces habitants-là demeuraient sur leur terre. Et les pêcheurs saisonniers français faisaient de même. Donc, autrement dit, il y avait des pêcheurs, il y avait une ordonnance qui avait été faite en 600, 1681 qui réservait la partie de, de la côte de la Gaspésie, de Gaspé à Cap d'Espoir, qui est juste avant Grande-Rivière et l'entrée de la baie des Chaleur, aux pêcheurs saisonniers français. On ne pouvait même pas donner de terre, de seigneurie dans cette partie-là, il était dit la, la côte de l'ordonnance. Mais il y a même des pêcheurs qui s'en allaient dans les seigneuries, sachant que les seigneurs n'étaient pas là, et ils ne surveillaient rien et c'était des bons endroits. C'était le cas à Pabot où les défèves, cependant, venaient de l'acheter et voulaient s'établir. là. Donc, ils voulaient établir leur, euh, asseoir leur autorité. Donc, ils savaient qu'ils allaient avoir des pêcheurs, qui allaient venir automatiquement en 2030, en 1730, s'établir sur leur seigneurie. Ils disent, non, ce n'est plus possible. Nous, on, maintenant, on vient de l'acheter. Puis là, bien, euh, pour faire ça, ils avaient besoin des hommes un peu. Euh, ça a été le cas, entre en autres, d'un capitaine, un certain capitaine Basse, Berdoulin, qui est venu. Comme d'habitude, en 1730, s'est installé sur la côte à Pabot. Et là, il a envoyé, euh, de, du, du grand bateau, envoyé une petite chaloupe, comme d'habitude. Et puis là, euh, le ferme l'attendait avec une trentaine d'hommes, où on aurait pu se trouver un françois malais pour leur dire, « Hé, hey, c'est plus possible, si vous voulez y aller, je suis, je suis d'accord, mais vous allez me donner une, une, une redevance de deux quintaux de, de morue par chaloupe que vous allez mettre sur ma côte. » Ça a causé de la chicane parce que les, les, les, certains capitaines ne savaient même pas que euh, ces seigneuries-là étaient en dehors de la côte de, de l'ordonnance de 1680. Ça a été en cours, il y en a qui, puis finalement, ils ont perdu, ils ont réalisé que les seigneuries étaient en dehors de la côte réservée aux pêcheurs français. Donc, le fève de Bellefeuille était un employeur potentiel. Il y avait d'autres pêcheurs aussi euh, de Louisbourg où toutes les, les graves et les côtes étaient prises, les bonnes graves, puis il y en a certains qui venaient pêcher euh, en Gaspésie, pour les mêmes raisons que les pêcheurs français, Donc, on a, a quelques-uns comme euh, euh, François euh, de, de la Seine, il y avait aussi euh, Charles, euh, euh, euh, voyons… Euh, euh, bon, euh, j'oublie son, son, son nom de famille. D'ailleurs, à Blondel, Charles Blondel. Il y a d'ailleurs un petit village qui s'appelle L'Anse à, à Blondel en Gaspésie qui doit son nom à Charles Blondel. -là. Et puis, euh, il y avait en, en, en particulier un certain François Larocque. Je en parle plus tard. Et pourquoi je le mentionne lui Parce que j'ai trouvé des documents dans lesquels on mentionnait François Larocque comme étant un marchand. Et des, des, des documents que j'ai retrouvés dans les archives de, de, dans certaines archives départementales françaises où on décrit euh, des, certains pêcheurs basques qui font affaire avec lui, qui ont même apporté des, des, euh, des, des employés pour, pour lui qui avait demandé parce que souvent c'est ça les pêcheurs locaux, les habitants locaux demandaient certains services à ces pêcheurs français saisonniers là, dont apporter des employés pour euh, pour, pour leur euh, sécherie. Puis ce François Lorac là euh, euh, comme je l'ai mentionner plus tard, il est, sa famille est euh, métissée, est issue du clan Caplan, qui est vraiment à l'origine. Euh, J'en parlais un peu plus tard dans la partie 3, qui est les, les origines métissées. Et pourquoi lui serait possible, c'est qu'éventuellement, comme je l'ai mentionné, François Mallet va marier sa fille, sa jeune fille. Claude Lalande, qui était euh, un, un, un autre euh, de ses coéquipiers qui est resté à Gaspésie en 1729, qui est arrivé sur le marquis de Guinée, va épouser aussi une Caplan, la, la euh, là, qui va devenir la belle-mère de François-Malais. Donc, ces deux pêcheurs-là étaient dans le même dans le même clan. Donc, c'est probablement, euh, il, y a de, il y a de bonnes chances que euh, le lien établi avec françois Larocque euh, euh, à ce moment-là, euh, euh, ait euh, était en raison de, de, qu'il a travaillé pour lui. Donc, c'est ouais. une des raisons. Que, oui. À ce point-là, point on va prendre une pause. Ah, c'est très bien.